Aujourd'hui, on va voir ensemble comment réaliser un burnous, un burnous ou un burnou, en arabe burnous. Donc, euh, qu'est-ce que c'est qu'un burnous? Un burnous, ça, ça se porte au Maroc, sur la djellaba, c'est un vêtement d'homme. Il est fait en laine, il est normalement fait en laine et, avec, et il a une capuche ou un capuchon avec euh, ça. Une choucha, je dirais. Choucha, c'est le nom arabe. Français, je ne sais pas comment ça s'appelle. Voilà, on va faire un, un burnous. Là, j'en ai trois. Celui-là est fait avec une laine épaisse. Il est un peu long. Il est fait en demi-bride. Donc, euh, on a dit qu'on allait faire un burnous. Le burnous, ce burnous, il va servir à quoi Au Maroc, on l'utilise pour euh, comme accessoire pour le plateau du thé et on l'utilise pour porter la théière et pas se brûler les mains. Donc voilà, c'est parmi les accessoires de, du plateau du thé. Et, et la choucha, ici, on, je, je l'ai faite avec euh, de la laine, on peut l'utiliser avec des perles. Donc je vais vous montrer comment utiliser ces perles pour faire la choucha, hein? pour embellir le, le, le burno Qu'est-ce qu'il nous faut pour réaliser ce bourneau Il nous faut du fil, je vais utiliser un fil blanc et pour les côtés, je vais utiliser un, un fil bleu marine. On aura besoin, moi je vais utiliser un crochet numéro 4, ça dépend du fil hein, que vous allez utiliser. Donc à vous de voir quel fil vous allez utiliser, c'est pas grave et les dimensions que vous voulez avoir. Donc on aura besoin d'un ciseau, d'une paire de ciseaux et mon crochet 4 et voilà. On va commencer tout de suite donc je commence par faire un nœud. Voilà, j'introduis mon crochet, je fais un jeté et je tire. Voilà, j'ai fait une maille chaînette donc un jeté, je tire avec le crochet. J'ai une deuxième, une troisième, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. 10, 11, 12, j'en ai 12, d'accord, regardez, j'en j'ai ai 12 mailles, maintenant qu'est-ce que je vais faire, je compte 1, 2, 3, dans la quatrième, je fais un jeté et, et je m'introduis dans la quatrième maille chaînette, et je tire une boucle, j'en ai 3 sur le crochet, je fais un jeté, je laisse tomber 2, un jeté et je laisse tomber les deux dernières. Voilà, j'ai fait une maille bride, une bride, pardon, j'ai fait une bride. Donc, on compte les trois mailles chaînettes du début comme une bride, et là, c'est la deuxième bride. On continue, on en fait encore jusqu'à la fin. Voilà, trois, quatre, la quatrième bride. la cinquième des fois vous, si, vous, si vous sentez que je, je, je, je vais rapidement il y a des trois petits points dans le coin de votre vidéo vous pouvez cliquer dessus et vous verrez vitesse devant vitesse vous trouverez normal vous pouvez cliquer dessus et diminuer la vitesse. Vous pouvez la diminuer un peu, c'est 0,75. La diminuer de moitié, c'est 0,50. La diminuer encore plus. Mais <rire> ça va être très lent. Donc, voilà. Donc, je continue. Donc, je, on fait des brides jusqu'à la fin de ces mailles-là. Sur la dernière, on va fait, faire deux brides. Voilà, j'arrive à la dernière. Sur la dernière maille, je fais un jeté, je fais ma première bride. Un jeté, j'entre dans la même maille et je fais une deuxième bride. Donc sur la dernière et la dixième, donc regardez, 2, 4, 6, 8... 10 donc sur la 10 maille on a fait deux brides donc on a 11 maintenant je tourne mon travail comme ça je prends ce bout de fil avec moi je le ramène et je fais un jeté je ne vais pas travailler sur la première maille là parce qu'on a déjà travaillé deux brides dessus je vais aller sur la suivante ici je m'introduis et je fais une autre bride regardez comme ça et sur chacune des mailles suivantes, regardez celle-là, on a déjà travaillé, je vais aller sur l'autre, sur la suivante, et je vais faire une bride. On continue comme ça jusqu'à la fin du rang. Voilà. en dernière vous devez avoir à la fin 20 mailles j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 je fais un jeté et je vais sur les trois mailles chaînettes du début vous vous rappelez et je vais sur la troisième maille je m'introduis et je vais faire ma dernière bride, pour avoir 20 brides sur ce travail. Donc voilà, j'ai 20 brides, ça se, ça se tourne en, comme ça un peu, c'est normal, on est en train de faire notre capuche. Je coupe ce bout de fil, ça y est, vous avez votre travail comme ça, vous le tournez, vous tournez votre travail, sur la première vous faites une maille serrée deux mailles chaînettes et on va considérer cette maille comme notre première bride on va travailler sur huit brides on a déjà une première et on va travailler sur huit encore Trois. 4, 5, 6, 7, 8. Si on compte la première, on, en, on devrait avoir 9. Si on si ne la compte pas, on, on l'a fait et on, après on travaille sur 8, donc j'aurais travaillé ici sur 7. Donc, il me faut encore une autre. Voilà. Donc, au total, on aura travaillé sur 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. D'accord? On va continuer sur les mailles suivantes. Vous tournez pour regarder vos mailles. Sur cette maille-là, qu'on voit, je m'introduis, je tire une boucle, et je fais un jeté et je laisse tomber deux boucles. Ok? et je fais un jeté je vais sur la maille suivante je fais un jeté je tire ensuite je fais un autre jeté et je laisse tomber deux boucles il me reste trois mailles sur le crochet je fais un jeté et je les laisse tomber en une fois donc là maintenant je vais travailler sur les neuf comment je fais pour savoir que j'ai déjà travaillé cette maille cette maille regardez vous tirez un peu et vous voyez le fil vous avez travaillé sur celle-là donc je vais aller sur l'autre donc, je, et je continue mes brides. Vous pouvez toujours tourner comme ça ou comme ça la capuche et trouver la façon de travailler qui est la plus aisée pour vous. Vous continuez jusqu'à la fin. N'oubliez pas la dernière maille. Comptez vos mailles. Voilà j'arrive sur ma dernière maille. Je fais un jeté. Je travaille sur la deuxième maille chaînette qu'on a, qu a déjà fait au début et je termine. Donc, vous avez 9 mailles ici et 9 mailles. Et la maille où on a fait les deux demi-brides, les deux brides incomplètes. Ok, voilà. Je tourne mon travail encore une fois. Je tourne comme ça. Je m'introduis. Je fais une maille serrée, deux mailles chaînettes. Et je continue. Maintenant, je vais. Si on ne compte pas. J'ai une bride là, la première. Ensuite, je travaille sur cette bride encore. Au total, j'aurais travaillé sur huit brides dans ce rang-là. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq. Il me reste encore trois à faire. 7, 8, 9, 2, 4, 6, 7, non c'est 8, c'est pas 9. Okay. Voilà, vous regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Qu'est-ce que je vais travailler Regardez, j'ai une maille là, je m'introduis, je fais une, une bride incomplète, comme tout à l'heure. Je m'introduis dans la suivante, je fais une bride incomplète. Là, c'est sur trois mailles qu'on va faire une bride incomplète. Sur la troisième, et je fais ma bride incomplète. Il me reste quatre, quatre mailles sur le crochet, je fais un jeté et je les laisse tomber en une fois. Donc la première fois on avait fait sur deux mailles maintenant on fait sur 3 mailles. Je continue. Je continue mes brides, il me reste huit brides à travailler. Donc comme ce côté on avait travaillé sur 8 maintenant aussi on va travailler sur huit brides. 1 2 3 5 6, 6 7 Il me reste la bride où j'ai fait maille serrée et deux mailles chaînettes donc je fais un jeté et je vais sur la, la dernière maille chaînette, la, la deuxième et je fais ma trois ma dernière bride donc c'est la huitième, d'accord maintenant je tourne encore une fois mon travail pardon je tourne mon travail comme ça je fais encore une maille serrée de maille chaînette et je vais travailler sur cette bride encore j'ai travaillé une première bride maille serrée de maille chaînette c'est ma première bride et j'ai travaillé une deux trois quatre cinq six Et la septième, je vais sur la maille où on a fait les trois mailles et les trois, euh, les trois demi-brides, les trois brides incomplètes, et je vais faire une bride. Il me reste encore à travailler huit brides. Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, Et sur la dernière, je cherche la maille chaînette, la deuxième maille chaînette. Je m'introduis dedans et je fais ma huitième bride. Ok, donc je tourne mon travail. Je f... maintenant on... dans ce rang là, on a travaillé que des brides simples, il n'y a pas d'augmentation ni de diminution. Voilà, donc je m'introduis sur dans la première, je fais une maille serrée de mailles chaînette. C'est ma première bride. Ensuite, je travaille. Six brides. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Donc, on a travaillé. Une maille serrée, de mailles chaînettes. Et puis une, deux, trois, quatre, cinq, six brides. Maintenant, on, on va faire, comme tout à l'heure, les, les brides incomplètes. Donc, je fais un jeté, je m'introduis dans la première maille, je fais une première bride incomplète. Dans la deuxième maille, une bride incomplète. Dans la troisième, une bride incomplète. Donc, j'ai fait sur trois brides, sur trois mailles. J'ai fait trois brides incomplètes. Je fais un jeté et je laisse les quatre mailles qui me restent. Donc, il me reste à faire sept brides. Une. Deux. Trois. La quatrième. Cinquième. et la dernière bride je m'introduis dans la maille chaînette et voilà mes cette brides. et comme ça on aura terminé notre capuche on va travailler ensuite la, la suite du bourneau maintenant qu'on qu a terminé notre capuche on va faire 3 mailles, 3 mailles serrées. Non, pardon, 3 mailles chaînettes. Je tourne le travail, je tourne mon travail et je considère que c'est ma première bride. Là, on va travailler. Regardez. Nos mailles, elles sont comme ça. Quand vous tournez votre travail, vous le regardez un peu de haut. Vous avez vos mailles chaînettes ici. Chaque maille, chaque maille, elle a deux brins. chaque maille elle a deux côtés, celui-là et celui-là, deux côtés. Nous, on va travailler sur le côté celui-là, sur ce côté-là, pardon, sur le côté-là, le plus éloigné un peu. Pas celui de, qui est devant vous, mais l'autre qui est de l'autre côté. Donc notre première bride, si vous voulez, est faite, on va sur la maille suivante. On saute, ça y est, celle-là, on a déjà travaillé. On va sur la suivante et sur le brin arrière, on le prend et on fait notre bride. Donc on va faire des brides sur le brin arrière. Donc comme ça. Et là, où il y a ce, ce, ce, le deuxième brin, ça va être le devant de notre travail. N'oubliez pas votre dernière maille, celle-là, de travailler sur votre dernière maille. Donc vous avez là 15 brides. Vous faites trois mailles chaînettes, vous tournez votre travail et votre capuche si vous voulez. Je que, moi je le fais parce que c'est plus facile de travailler comme ça. Donc et on va faire des brides, si vous travaillez avec une laine épaisse et vous voulez faire des demi-brides, allez-y donc on travaille une, deux, on considère les trois mailles chaînettes, notre première bride donc on, on, on, on se déplace sur la deuxième maille pour faire notre deuxième bride on a fait trois brides, la quatrième bride, sur la quatrième on va, on va travailler, on va faire deux brides, sur la quatrième on fait deux brides à la fois. Donc 5e en bride 15 divisé par 2 ça fait 7. Donc on travaille 7 et on va le milieu ça va être la 15e maille. Donc 1 2 3 4 5 6 7. Donc vous avez sept brides 2 4 si on considère la 4 comme une bride, hein, alors qu'on a déjà travaillé 2 brides dessus. Mais ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vous travaillez 7 brides. Sur ces deux milieux, on va faire 3 brides à la fois. C'est des augmentations pour le bas du bourneau. Vous avez compris Donc 2, 1, 2, 3. Avec la, le, le double bride ici, sur la quatrième. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, si vous comptez comme ça, si vous voulez compter comme ça, c'est bon. Sinon, si vous ne si voulez pas compter les doubles brides ici, donc, vous comptez qu'une seule bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hein? À vous de voir. Maintenant, regardez. Vous avez le compte. Comptez vous-même. Voilà. Et là, vous continuez. Une bride... Sur chaque bride, jusqu'à ce qu'on arrive à la quatrième dans ce sens, et on, on double les mailles aussi. Donc, une, deux, trois, j'arrive sur la quatrième, et là je vais faire deux brides. Et le reste, c'est une bride sur chaque bride. Sur la dernière, vous cherchez la troisième maille chaînette et dessus, vous faites votre vous introduisez, faites votre dernière bride. Voilà, donc regardez ce qu'on a fait: 1, 2, 3. Sur la quatrième, on a fait deux brides et on a travaillé. 1, 2, 3, encore, et on a fait 3 mailles sur la, sur la maille du milieu. C'est la maille du milieu parce qu'on a 15, donc on a, on, normalement on laisse 7 de ce côté et 7 de ce côté, et sur la 15e on fait 3 brides. Donc 1, 2, 3, là c'est la 4e à partir de ce côté. 1, 2, 3, la 4e, on a fait également 2 brides. D'accord à la fin de mon travail, je fais encore trois mailles chaînette et je tourne mon travail. Je vais sur la deuxième. La première, est, elle est déjà travaillée, je considère ces 3 mailles chaînettes comme une bride. Donc je vais sur la deuxième, je fais une bride. Troisième. Et sur la quatrième, je n'oublie pas et je fais deux brides. Je Vais aller encore sur le, le milieu. Je vais rien faire cette fois. Il n'y a pas d'augmentation. Un rond, j'augmente un rond. Non, okay. donc je vais faire que des brides. excusez moi vous pouvez utiliser un marqueur si vous si vous vous risquez de si vous avez peur de vous de, de ne pas savoir la maille du milieu sur donc j'ai mis le marqueur ici j'ai les trois mailles les trois augmentations sur la maille du milieu hein, sur la il y a la 3 1 2 3 sur la maille du milieu j'ai mis le marqueur comme ça le rang suivant vous allez vite euh, le, euh, le retrouver Donc on travaille que des brides jusqu'à la quatrième. 1, 2, 3. Et quand j'arrive sur la quatrième, c'est celle-là. Voilà, je fais 1, 2, 3. Et là, je travaille sur la quatrième. Sur la quatrième, je fais deux brides sur la même maille. Et sur la dernière n'oubliez pas surtout la dernière vous comptez si vous vous perdez comptez la moitié vous devez avoir la même chose de l'autre côté non? je m'introduis vous, vous devez vous introduire sur la troisième maille chaînette pour faire la dernière je fais trois mailles chaînettes encore et je tourne mon travail voilà c'est ma première euh, bride donc euh, je travaille pas ici je me déplace pour travailler sur la deuxième je travaille deux brides, trois. J'en ai trois maintenant. Voilà, j'arrive à la quatrième et je vais faire deux brides dans la même maille. D'accord Donc là, je continue. Je continue mes brides. Quand on va arriver au milieu, regardez, ça c'est ma maille du milieu, quand j'arrive sur la maille du milieu, je dois me repérer pour pouvoir faire mon augmentation. Voilà, moi j'y arrive, c'est celle là, et je vais faire une, deux, trois. Donc j'ai augmenté au milieu et je mets mon marqueur sur celle du milieu. Vous voyez, j'ai augmenté là et donc il me reste à faire donc vous regardez j'ai deux ici j'ai 2 deux, deux brides si on considère que c'est que c'est seulement une enfin donc 2 on compte comme ça 2 4 6 8 10 11. Vous devez avoir 11 de l'autre côté. Après les trois brides, vous devez avoir le même nombre. Donc on va compter. 1, 2, 3, 4. 5 6 1, 2, 3, 4 donc je suis sur la quatrième et on est sur la celle-là c'est celle du milieu donc là 2, 4, 6, 8 9 10. Et la maille et là sur les, la troisième maille chaînette. Je fais ma dernière, la onzième. d'accord. Donc vous avez là 11 de ce côté et 11 mailles de ce côté, et vous avez vos trois brides du milieu. Le rang prochain, qu'est-ce qu'on va faire? On a dit un rang, on augmente au milieu, un rang, on augmente au milieu et un rang. On n'augmente pas, et, mais les côtés sur la quatrième ma maille, on, on augmente chaque fois, d'accord Donc ce rang là, puisque on vient d'augmenter, le rang suivant, on va faire l'augmentation que sur le côté. Donc je commence par faire encore trois mailles chaînettes, je tourne mon travail et celle là je travaille pas puisque c'est les trois les trois mailles chaînettes sont considérées comme la première bride je vais donc sur la deuxième et je fais ma bride, la troisième encore une bride et la quatrième je double, je fais deux brides sur la même, la même maille et on a dit ce rang il n'y a pas d'augmentation, un rang j'augmente, un rang je n'augmente pas au milieu, ok donc là vous continuez vous allez faire une bride sur chaque bride, jusqu'à arriver ici, 1, 2, 3, sur celle-là, sur la quatrième de ce côté, et vous faites deux brides sur la même maille. Ok Donc, vous continuez, et on se retrouve. Donc, j'ai fini ce rang j'ai augmenté ici, j'ai doublé, j'ai fait deux, mailles, deux brides sur la quatrième maille, et donc, j'arrive à la fin, je vais faire 3 mailles chaînettes encore une fois et là je tourne encore pour commencer un autre rang. Je fais ma bride. 1 2 3 et la quatrième je, je la double. Et qu'est-ce qu'on va faire après On continue jusqu'à arriver à la maille du milieu. À la maille du milieu, vous allez faire trois brides dans la même maille. Trois brides dans la même maille. Et puis vous remettez votre marqueur si vous voulez sur la maille du milieu. Des trois brides. Donc vous la mettez sur la, la, la, la vous avez trois brides. Celle du milieu, vous mettez votre marqueur, comme ça vous ne perdez pas. Donc vous, vous ici, dans ce rang-là, on va faire trois brides dans la troisième, dans trois brides dans la maille du milieu. On continue une bride sur chaque bride et arrivez à la quatrième de ce côté en partant de ce côté la quatrième vous faites deux brides sur la même sur la quatrième bride donc et vous continuez le rang suivant vous allez faire euh, une bride sur chaque bride vous arrivez à la quatrième vous faites deux brides sur la quatrième bride et vous continuez sans augmenter le, le milieu et puis ici avant d'arriver en arrivant à la quatrième avant la fin vous faites deux brides sur cette, cette maille-là et vous continuez. Donc, donc vous continuez comme ça. Pour moi, je vais travailler 12 rangs. Voilà, j'ai terminé. Euh, regardez. J'ai terminé mon burnou. J'ai fait, pardon, j'ai fait, euh, à partir de cette ligne-là, j'ai fait, 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 sur la 13 13e ligne j'ai fait des augmentations juste ici sur les quatre mailles ici et ici au milieu j'en avais déjà fait sur le rang avant là je vais arrêter mon travail j'ai terminé donc je coupe le fil et on passe L'autre couleur pour embellir notre burnos. Voilà, on va continuer le travail. Vous vous rappelez, on avait travaillé la capuche. Après la capuche, on avait travaillé cette partie-là en prenant, en commençant un rang juste. On avait fait un rang juste sur un brin des mailles. Donc, il nous reste ce brin-là. Donc, le côté où il y a ce brin, c'est la face. Donc, on va, on va on prend notre deuxième fil. Je fais mon, un nœud. Je fais mon petit nœud. Voilà. Et je vais aller sur la première bride. Que j'ai là, sur la capuche. Je, je m'introduis et je fais ma première maille serrée. Je fais d'abord une petite maille coulée. Ensuite... Je fais ma première maille serrée. Je prends ce bout de fil avec moi et je fais une deuxième maille serrée. Sur la, la, la bride suivante, je m'introduis et je fais une maille serrée, une deuxième maille serrée. Sur chaque bride, donc, je fais deux mailles serrées. Je vais sur la suivante. Deux mailles serrées, donc sur chaque bride, je fais deux mailles serrées. Donc on continue, on fait le tour et on se retrouve au coin. Voilà, j'ai fait le tour, j'ai fait le tour en, deux, en faisant deux mailles serrées sur chaque bride. J'arrive au coin, j'ai fait deux mailles serrées déjà sur la bride, sur le, dans le coin là et sur la maille qui se trouve ici, cette maille chaînette, je vais faire, je m'introduis et je vais faire trois mailles serrées. Regardez. Sur la dernière, celle qui se trouve au coin, je vais faire une première maille serrée, une deuxième et une troisième. Voilà, pour faire le coin sur cette maille, dernière maille chaînette, maille chaînette qui se trouve ici. Donc, et je vais sur la maille suivante, ici il y a une maille, je, je m'introduis et je fais une maille serrée. Donc, j'ai ici des mailles, je m'introduis dans les mailles et je fais sur chaque maille une maille serrée. Donc, je continue. Comme ça, sur chaque maille, vous avez des mailles là, je m'introduis et je fais des mailles serrées. Donc on continue comme ça sur le bas, sur le bas du burnos, on fait une maille serrée sur chaque maille serrée, on arrive au coin, sur la maille du coin là, cette maille là, la dernière, on va faire trois mailles chaînettes, ah, pardon, trois mailles serrées. Ensuite, vous continuez deux mailles serrées sur chaque bride, deux mailles serrées sur chaque bride, jusqu'à ce qu'on arrive ici. On se retrouve. Voilà, j'ai fait le tour. Je fais, je fais, ici des mailles serrées dans le coin sur la, la, la dernière maille chaînette. Je fais trois mailles serrées ici dans le coin. Puis j'ai continué deux mailles serrées sur chaque bride. Là, j'arrive à la fin j'ai fait sur la dernière bride j'ai fait deux mailles serrées donc et je m'introduis sur la première maille serrée que j'ai fait ici et je vais faire une maille coulée une maille coulée je tire le fil et je et je le sors encore de l'autre boucle je prends mon, je coupe le fil je fais un nœud vous prenez ce fil bleu vous faites un nœud Et vous faites une vingtaine de mailles chaînettes. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quinze, quinze, seize. 17, 18, 19, 20. Vous avez 20 mailles chaînettes. Vous prenez votre bourneuse et vous allez sur le côté en, en, en ayant la face devant vous. Vous vous introduisez, vous introduisez votre crochet juste en face dans cette maille-là, dans cette maille serrée. Vous introduisez votre crochet et vous faites une maille coulée j'ai tiré une boucle et je la sors à, à travers la maille ici on a l'autre bras des mailles donc j'introduis le crochet et je fais une maille coulée donc j'introduis le crochet dans la maille suivante je tire une boucle et je fais une maille coulée je la sors à travers la maille donc comme ça vous introduisez votre crochet, vous tirez une boucle et la maille que vous aviez sur le crochet, vous faites sortir cette deuxième maille à travers la première, c'est la maille coulée. Donc vous continuez comme ça, on continue tout le long de cette ligne. Voilà, on va faire que des mailles coulées sur ce deuxième bras. le crochet ici entre les deux mailles serrées ici, je fais une maille coulée. ensuite je fais une vingtaine de mailles chaînettes, un petit nœud. ces fils là vous les introduisez, ces bouts de fils là, vous prenez une aiguille et vous les introduisez à travers les mailles chaînettes, on va faire une choucha comme ça, Ce, ces perles elles ressemblent un peu à, elles donnent différentes couleurs entre autres le bleu, donc j'ai utilisé ces ces perles là vous avez besoin d'une petite d'une aiguille qui peut traverser les perles du fil j'ai ce petit appareil pour faire euh, pour faire introduire ma, mon aiguille donc, donc j'introduis, vous avez un côté ici il y a un, un petit trou et en haut un petit trou donc j'introduis le chat de mon aiguille dans ce trou là j'appuie sur ce, ce, ce jaune. Dans le, de ce trou-là, il y a une petite aiguille qui sort. Je plie mon fil en deux, comme ça. Il plie en deux. Je l'introduis ici sur cette aiguille qui sort. Donc, il, elle le tient. Je tire. Je tire mon aiguille. Voilà. Je fais attention, le fil. Il est dans le fil, il est dans l'aiguille. Je tire, voilà. Vous voyez le fil? J'ai comme ça, comme un petit nœud ici, comme un. Ce fil, il est retenu ici. Donc, je prends quatre, quatre des, des perles dorées. Je vais faire comme ça. Les quatre perles, c'est le bas de, de notre choucha. Donc j'introduis une première, deux, trois, quatre. Je les introduis comme ça. Vous voyez, je vais ici, j'introduis mon, mon, mon aiguille et je tire. Je les fais descendre jusqu'en bas. donc voilà je les fais descendre toutes les quatre ici ensuite je prends les perles bleues je vais, en haut, je vais faire une quinzaine de perles 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15, voilà, faites comme ça, vous avez peur, on remet le reste à sa place, Je prends mon petit bournose et je prends mes perles. Voilà. Il y en a où j'ai mis 15, il y en a où j'ai mis 16. Donc je prends toutes mes perles. Je garde l'aiguille, mais je fais un nœud. Je vais faire un nœud. coupe voilà. vous prenez votre crochet vous avez en haut là où on a fait deux mailles de deux de deux, deux, deux brides incomplètes ici en haut donc vous introduisez votre crochet ici vous allez tirer tirer des fils vous les introduisez à l'intérieur, comme ça. Donc on introduit tous les fils. Après, je vais faire comme ça. Je prends mon aiguille. Et j'essaie de coudre la choucha un peu à l'intérieur. Voilà, notre travail terminé. Bon, notre bournos il est fini. Donc, euh, pour tous les fils, j'ai fait introduire tous les fils, ça c'est pour faire un petit nœud devant, pour fermer la capuche si vous voulez et voilà votre bournos celui-là, il a un choucha celui-là, il n'en a, a pas vous avez le choix, vous voulez en faire ou pas, donc euh, voilà, on a terminé ce, ce travail j'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez compris mes explications, euh, je, vous en, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. Euh, N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, laissez un like, ça va aider la, la vidéo, merci. Et on se retrouvera Inch'Allah dans une autre vidéo.